Donc c'était un changement quand même important, une démarche de, quand même mûrement réfléchie et puis de, de long terme. Je crois surtout, c'est que j'aimerais, c'est d'un moment de s'en se, dire, ah ben tiens, je vais faire quelque chose euh, qui m'appartient, c'est-à-dire qui, qui correspond à, mon, à ce que, la façon dont j'ai envie de vivre, tout ce que j'ai envie de faire, ce qui n'est pas le cas quand on hein, est dans un monde professionnel dans lequel on suit ce que les autres vous disent de faire.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 Preneur ou de quelqu'un qui fonctionne en libéral ou d'un paysan qui, qui, qui, mène, qui mène qui mène sa terre. On choisit, on fait ses choix le matin quand on se lève. Bon, je vais faire ça plutôt que ça, mais personne qui me dit de le faire. Voilà. Ça, okay. c'est important. Ce qui me caractérise, c'est que j'ai... Euh... J'irais, j'ai l'esprit un peu inventif et qui euh, supporte mal de faire toujours la même chose. Si bien qu'après, euh, dans le, mon cadre professionnel, euh, au bout d'un certain temps, j'avais vraiment envie de, de changer d'activité. De, j'ai travaillé, moi, tout. Pratiquement toute ma vie professionnelle dans le domaine du nucléaire, donc un domaine qui est très loin de, de ce qu'on peut imaginer au niveau euh, initiative citoyenne euh, ou, ou environnementale. Quand on est dans un cadre euh, peu moins professionnel, <coughs> surtout dans un, organisme, dans un organisme de recherche, comme le commissariat de l'énergie atomique, ou les les directives euh, en termes de, de développement et de recherche sont euh, soumises à, à des contraintes euh, politiques et budgétaires extrêmement fortes. Ça veut dire qu'il faut rechercher ceci dans cet objectif-là, dans ce délai-là et avec ces moyens-là. Donc, euh, les choses sont extrêmement euh, cadrées et la marge de manœuvre à l'intérieur elle est relativement faible. Hein. Donc, on peut se plaire complètement là-dedans, mais au bout d'un temps, on peut avoir envie de faire quelque chose que l'on crée soi-même en disant « je ne vais pas faire ce qu'il faut, qu ou ce que l'on me dit de faire, mais ce que moi j'ai envie de faire et que j'estime le, euh, le plus utile globalement, sociétalement et puis le plus euh, euh, satisfaisant pour moi ». Mon idéal quand j'étais jeune, c'était d'être à la campagne, d'être au contact de la nature et tout. Et puis euh, la vie a fait que je me suis retrouvé dans un autre, euh, dans un autre monde que celui que je, que je voulais être. Si bien qu'à l'âge de 50 ans, je me suis dit, bon, écoute, euh, on va essayer de, de faire autre chose. Puisqu'on ne peut pas le faire dans le cadre professionnel, ça n'est pas possible, c'est trop difficile. Dans ce cas-là, on va le faire euh, ben, au service du bien commun, dans un cadre qui ne sera pas professionnel, mais qui sera associatif, qui sera du, du bénévolat. Pour cette raison, donc, je me suis mis à 4/5e dans mon activité à l'âge de, de, de, de 50 ans. Et, euh, ce qui m'a permis donc, de dégager un jour par semaine. Hein. J'avais le mercredi des mamans, comme on disait au boulot, j'avais des mamans pour m'occuper de, de, ben, des associations. Ça a été pendant un temps les écologies de lausière, dont j'étais président pendant 4 ans, 4 ans et demi. Et puis ensuite euh, Tela Botanica, donc, que j'ai créé en 2000 beaucoup de soucis, hein, ça euh, souvent je, je m'occupais mes nuits, que je dormais mal parce qu'il y avait des tas de problèmes à, à résoudre des problèmes financiers, des problèmes d'embauche des problèmes de, de contrat de projet et tout mais bon, euh, globalement on en retourne quand même quelque chose, hein, je, moi j'en ai acquis une certaine sérénité, une certaine paix intérieure je dirais, voilà, malgré les soucis Il faut quand même bien le réfléchir avant et savoir à peu près où on va parce que si on, on prend sur soi de façon assez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 pas réussi. Je pense qu'il faut éviter ça parce que ça, doit, je pense, assez pénible. Comme euh, alors, j'ai peu eu l'occasion de, de le subir, mais je l'avais, j'en avais peur un peu, donc je l'ai beaucoup préparé. Je suis de ingénieur de formation. J'étais arrivé à un niveau hiérarchique bon, moyen dans la hiérarchie du commissariat de l'énergie atomique, et j'avais fait le choix de ne pas faire une carrière. Euh, de poursuivre dans une carrière hiérarchique. Quand on est dans un grand organisme de recherche, vous faites un travail d'ingénieur quand vous êtes jeune, vous montez dans la hiérarchie et plus, plus vous montez, moins vous faites de technique. De plus en plus, vous faites de la gestion de budget, gestion de personnel, etc. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans ce, ce jeu-là. Euh, alors, bien sûr, une, c est, c est, on y laisse des plumes parce que c'est ces niveaux-là qui sont les plus payés euh, euh, de façon évidente. Donc, en restant à un niveau intermédiaire, ça me permettait, moi, donc, de garder un pied dans la technique, ce qui me paraissait important, et puis euh, surtout de ne pas avoir de contraintes fortes en termes hiérarchiques qui m'imposaient d'avoir des horaires pas possibles, de, de faire de, de, des permanences, de faire de, des tas de choses que je ne voulais pas faire parce que ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Hein. Donc c'est un choix... Je gagnais suffisamment ma vie pour me dire bon, je peux en consacrer donc 20% à faire autre chose, voilà, à démarrer une autre une autre activité. Les écologistes lezières, j'y ai travaillé en tant que président euh, parce que j'avais du temps de disponible à ce moment-là. C'était avant que je crée Tela Et pendant trois années, j'ai travaillé à Montpellier afin du ça. Je l'ai pas dit, mais à faire du développement économique auprès des entreprises euh, dans le domaine de l'innovation auprès d'une structure qui s'appelle. Oseo en Var, euh, donc j'avais une centaine d'entreprises que j'accompagnais par an qui m'a permis, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs parce que c'est là que j'ai appris à, à gérer à ce que c'était que gérer une petite boîte euh, à prendre le minimum en termes de propriété intellectuelle, de gestion financière, gestion comptable et tout gestion du personnel qui m'a permis après de, de pouvoir créer une structure sans aucun complexe euh, euh, sur le plan technique, financier, humain, etc. Donc ça c'était un point important et pendant cette période-là bah, j'ai fait mes arbres aux écologies de lezières, euh, avant de de, de travailler à Telebotanica. J'ai pas démissionné. Le, le CEA, c'est des organismes dans lesquels on, on peut se mettre en disponibilité pour faire autre chose. Et là, j'ai été donc mis à disposition d'Oséo Innovation, donc sans avoir besoin de, de démissionner. Il suffisait que je reste pas trop longtemps et que ça me permettrait de revenir après. J'avais donc un parachute. Et puis après ça, en plus, j'étais directeur d'un pôle de compétitivité sur les technologies aussi pendant 5 ans, 6 ans. J'ai travaillé comme. Euh, voilà, dans lequel je m'occupais de développer des technologies en relation entre avec des entreprises et des laboratoires pour produire des, des processus industriels qui soient euh, avantageux pour l'environnement, c'est-à-dire moins de consommation d'énergie, pas de production d'effluents euh, toxiques. Euh, surtout dans le domaine agronomique, agricole, pouvoir assurer la traçabilité bio du produit qui sort de la terre à celui qui est fourni au consommateur lorsqu'il y a une transformation, ce qui est assez complexe. Faire du bio quand on passe de l'un à l'autre, quand on vend des carottes, c'est pas un problème. Quand on va transformer pour extraire euh, la caféine du café, quand on va vouloir euh, euh, tra transformer des, des produits fabriqués de, de la bière, par exemple, avec du, du, du houblon, on a besoin de, de, de procédés qui peuvent assurer cette traçabilité-là. Donc, ça, j'ai fait ça pendant 5 ans, ce qui m'a permis aussi de d'être des, des acteurs. Mais là, j'étais également à, à temps partiel pendant ce temps-là.